Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler pairing on va parler duo avec notamment les meilleurs duos les plus utilisés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 formations et tout ce que vous voyez dans toutes mes vidéos et bien plus encore les amis. Commençons donc avec cette petite mode campagne, hein, ce petit mode campagne du canon du crépuscule. Pourquoi en parler Puisque je vais bientôt rentrer en KVK et il va y avoir le canyon du KvK, hein, celui où on se bat contre tout le monde et on essaye d'avoir la meilleure place pour les meilleurs rewards à la fin. Bien évidemment, quelles sont actuellement les équipes, les duos et les équipes de 5 les plus utilisées pour le canyon Traditionnellement, vous pouvez aller sur votre royaume et voir ce qui se fait. Mais c'est bien aussi d'avoir un tour d'horizon. Je vais vous proposer plusieurs combinaisons. Au total, je vais vous en montrer 7 qui sont quand même accessibles pour certaines, d'autres beaucoup moins. Mais regardons, regardons, regardons ça tout de suite. La première équipe, c'est celle-là. Alors, vous le verrez. Hein. En dénominateur commun, je vous l'ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé, on a souvent... Trajan, Trajan il reste très solide et Trajan avec Constantin en soutien ça apporte un gros gros plus. C'est pour ça que je vous l'ai dit, hein. moi j'essaye de monter mon Trajan puisque j'ai déjà Constantin expertisé. Mais franchement en soutien que ce soit sur le Canyon, en soutien... En open field ou en soutien d'un rallye, Trajan-Constantin, ça fait le job de ouf, vraiment. Alors, il ne faut pas qu'il se fasse attraper au focus, mais c'est vraiment un gros avantage d'avoir Trajan. Donc, Trajan-Constantin, pour moi, Trajan est le meilleur support hein, pour, euh, pour euh, Rock, pour vos équipes. Quand vous sortez votre team, avoir Trajan, c'est du lourd. On a évidemment guan Scipio. alors oui, guan Scipio en infanterie. C'est le meilleur duo. Il hein. n'y a pas photo. Alors oui, on peut sortir aussi Scipio Alexandre, Guan Leonidas, il y en a plein d'autres. Hein. Mais Guan Scipio, ça fait vraiment le job. En plus, avec la zone de Guan, c'est parfait. Nevsky, alors là, une petite variante. Hein, puisque Nevsky, on peut le mettre avec. Plein de monde, Nevsky, Honda, ça reste extrêmement solide pour le Canyon, encore une fois. Moi, je ne le sortirai pas en open field, mais pour le Canyon, c'est très bien. Nevsky avec Honda, on a souvent pensé qu'Honda était éclaté, mais ce n'est pas du tout le cas. On a également Boadice Prime avec notre ami Nabucodonosor second sur le canyon on peut avoir d'autres variantes hein, de ce binôme là avec euh, boa prime vous verrez mais avec nabu ça fait bien le job et on finit ces 5 marches pour le canyon perdu avec xianyu le roi du chocolat avec euh, jeanne d'arc prime Joan prime évidemment dans la mesure où il faut dissocier xianyu et nevsky qui sont les deux meilleurs en cavalerie, eh il faut leur créer des pairings. Dans le top 3 cavalerie, de toute façon, hein, c'est Nevsky, Xianyu et Johan. Donc, euh, après, on peut aller chercher Honda sur le binôme. Donc, un bon binôme, une bonne équipe, bien solide. Mais attention, déjà sur cette équipe-là, elle n'est pas accessible à tout le monde. Hein. Autant, Guan, Sipio, OK, tout le monde a à voir. Nevsky, c'est un must-have. aussi, Boa aussi, mais les autres, Nabu, Honda, Johan. Bon, Constantin, on peut l'avoir. C'est déjà plus chaud. Première équipe, bien solide. Si vous avez ce top-là, vous êtes déjà sur votre royaume, à mon avis, dans le top 20, voire le top 10 tout le temps. Et sur votre KVK, vous serez normalement dans le top 100. Comment Continuons avec un autre, une autre équipe complète. On a encore une fois... Guan avec Scipio, classique, mais là regardez une petite variante qui rend l'équipe un peu plus accessible. Richard, tout le monde a Richard, normalement ou presque tout le monde a Richard expertisé avec Jeanne d'Arc non prime, là aussi un très bon binôme de soutien. Vous le voyez, hein, on a toujours un, une équipe, un duo de soutien sur le Canyon et quand vous sortez vos 5 marches, c'est important d'avoir toujours un buffer, un binôme buffer, la Richard, Joanne, ça fait le job. Et pourquoi ça fait le job en Canyon Ne le sortez pas en open field, hein, celui-là, c'est sûr. Ça fait le job en Canyon parce que Richard va être Très dur à tuer avec Johan. Et il va être tout seul isolé. Il va faire tampon au nord ou au sud tout seul sur une, deux, trois, quatre ou cinq troupes. Alors il ne peut pas aller à cinq, mais quatre troupes. Il peut en prendre quatre tout seul. Et ça va permettre de temporiser et de tenir longtemps. C'est pour ça que ce binôme fonctionne bien. On retrouve une petite variante de cavalerie avec Xianyu avec William Guillaume Ier. Guillaume Ier, l'un des meilleurs commandants second en cavalerie. Boadice, je vous ai dit, on allait utiliser une variante dans d'autres binômes. Boadice avec YSG. Là, c'est pour la zone. C'est vraiment très solide, hein, ce binôme aussi. Hein. Boadice YSG. Vous pouvez le sortir en open field. Ça fait le job aussi. Et pour finir, on ferme la marche avec l'un des meilleurs binômes cavalerie. Hein. C'est euh, deux des meilleurs binômes euh, cavalerie. Euh, Nevsky avec euh, Johan Prime. On est sur du très solide. Alors, on utilise les deux Johan. D'ailleurs, je me dis que Lilith devrait brider. On ne devrait pas pouvoir utiliser Johan Prime et Johan parce que ça me paraît bizarre un peu. Mais, bon, autant s'en servir vu qu'ils considèrent qu'historiquement, on peut avoir deux Johan en même temps parce qu'ils vont nous dire, comme ils l'ont déjà fait, c'est à deux périodes différentes de sa vie, l'une en standard, en médium, hein, Joanne euh, qui est en épique, en et l'autre qui est au sommet, au max de sa life, hein. elle est en légendaire. On passe à la troisième équipe, vous allez le voir, on retrouve souvent les mêmes bases. Trajan Constantin, le support, on retrouve cette fois Scipio avec Honda, l'avantage de Honda c'est qu'il est très polyvalent donc on peut le mettre avec de l'infanterie également, Nevsky avec Johan, on retrouve ce binôme très solide. Nabucodonosor YSG, là c'est euh, une équipe si vous n'avez pas Boadice Prime, Nabucodonosor YSG, sa zone ça fait mal et on se retrouve avec, on a dissocié Guan de Scipio. donc on se retrouve avec Guan Leonidas, alors oui ça sera plus performant en Canyon, surtout sur la fin avec le bonus de 400% de dommages de Leonidas, Ce sera plus performant que Guan avec Alexandre, mais si vous n'avez pas Leonidas d'expertisé, eh vous vous rabattez sur Guan Alexandre, bien évidemment. On continue avec une quatrième équipe et regardez, on retrouve le petit binôme Guan Scipio Variante de Trajan, ce n'est pas Trajan Constantin en support, c'est Trajan Mulan. Pourquoi on a Trajan Mulan Car de l'autre côté on a Richard avec Constantin tout au bout. Donc là, on a deux teams de buffer. Trajan Mulan qui va buffer fort et Richard Constantin qui n'est pas utilisé pour buffer, là, qui est utilisé pour sa résistance et pour tenir plusieurs troupes pendant que vous défoncez les autres avec Nevsky, Johan et Boadicé, YSG et la zone. Cette équipe-là, elle va faire très mal, mais c'est peut-être la plus faible hein, des quatre qu'on vient de voir. Cinquième team... On continue, cinquième team, mais elle est accessible quand même parce qu'on a toujours Richard. Cinquième team, Guan Scipio. Euh, uh, je vais dire Guan Richard, Guan Sipio. Trajan Honda. Ouais, c'est osé Trajan Honda. Moi, celle-là, je le ferai pas, mais elle fonctionne, cette équipe. Zian Yu, William premier, Boadice YKG pour la zone. Et euh, notre ami Nevsky avec Johan. Vous le voyez, hein. Nevsky, Johan, Guan, Scipio, on les retrouve tout le temps. Et Boadice YKG aussi, il commence à être dans presque toutes les équipes. Avant, dernière équipe que je vous propose, les amis, il s'agit de Guan Scipio. Très classiquement. Trajan Constantin. Euh, on a aussi Scipio euh, Prime, évidemment. Xianyu, Guillaume Ier. Euh, Boadice, YKG Et Nevsky, Johan. On a encore une fois la même team. Là, cette team-là, si vous l'avez.. Vous êtes très bien. La seule variante que je proposerai à cette team, c'est Trajan Constantin de remplacer par Trajan Mulan. Alors pourquoi aimer Trajan Constantin Parce que c'est le côté tanky euh, du euh, buff quand il arrive en fin de vie de Constantin qui re-up, qui soigne vraiment très fort. Mais, donc c'est pour tenir, mais peut-être que Trajan, Mulan, ça fonctionnerait encore mieux, ça va dépendre de vos adversaires. On finit avec une dernière team, la septième team que je vous propose, les amis. Il s'agit toujours de Guan, Scipion, Trajan, Constantin, Boadice, et YSG. Cette fois, on inverse au niveau de la cavalerie. Xianyu, Johan et Nevsky, William. Ça fonctionne, ça fait du lourd en termes de DPS, ces équipes-là. Donc, moi, c'est une équipe que, euh, que je vous conseille. Si je devais choisir parmi euh, toutes, euh, je pense que je partirais sur du Guancipio, Trajan, Constantin, Boadice, Nabucodonosor, si j'avais illimité en troupes. Hein. Xianyu, je le mettrais. Allez, je le mettrai avec William et je mettrai Nevsky avec Johan. Je pense que je ferais ça comme équipe si j'avais tous les commandants. Une petite hésitation sur Constantin Mulan, peut-être pas Constantin, Trajan Constantin ou Trajan Mulan et Boadice Grecagé ou Boadice euh, Nabucodonosor, j'aurais une petite hésitation là-dessus. On passe à présent, les amis, au pairing, comme je vous l'ai dit, hein, pour la défense. J'ai pris, alors vous savez, il en existe beaucoup, euh, des sites et des streamers et des youtubeurs, euh, des content créateurs qui font des guides de défense ou qui font des payrings. Euh, je vous ai pris celui spécifique à la défense et celui fourni qui a été mis à jour hein, fin janvier, le 28 janvier rise of kingdom guides, c'en est un parmi tant d'autres, ça nous permet de juger et de critiquer positivement ou négativement et de vous donner mon avis sur ce que va fournir ce que va vous proposer en binôme de défense ce site. Alors il commence avec, vous voyez, c'est classé par le commandant, meilleur pair avec et peut être aussi bon avec. Donc on a un commandant qui est le meilleur avec et deux commandants où ils nous disent c'est possible aussi. Le premier c'est Jawiga, ils vous disent en défense Jawiga on le met avec Salah. Saladin, ça fonctionne ouais Jawiga Saladin ça fonctionne plutôt pas mal on peut faire d'autres binômes hein, avec Jawiga mais avec Saladin l'avantage c'est que ça va être très tanky avec YSS on le voit aussi je trouve que c'est moins bien effectivement et avec Theodora c'est encore moins bien moi si je devais vous donner un conseil là Jawiga Saladin ou YSS j'ai dit YSG d'ailleurs YSS ça fonctionne pas mal du tout Deuxième euh, commandant de défense, Amanitor, Amanitor. Quand elle est sortie, on l'a vraiment vue partout et Amanitor a cet avantage en défense avec Artemis, elle est très solide. Donc c'est le meilleur binôme avec Artemis. Hein. Mais en open field aussi, hein, on peut la sortir ou en rallye, elle peut faire le taf pas mal. Amanitor, ce n'est pas la bosse de la défense. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est un peu forte partout. Elle est un peu bonne en défense, un peu bonne en open field, un peu bonne en rallye. Donc, je trouve qu'elle est plutôt bien équilibrée. En revanche, jamais je la mettrai avec YS, YSS ou Nabucodonosor. Manitor, c'est vraiment avec Artemis de mon point de vue. On passe sur des anciens avec Richard, Richard en binôme avec Charles en défense. Alors ça, c'est vraiment si vous êtes en KVK saison 1 parce que Richard Charles ou Richard Constantin en défense vous allez prendre tellement de blessés graves et de morts avec les soins, vous allez pleurer de ouf votre race. Donc non, ne faites pas ça en défense. Moi je vous déconseille Richard en défense sauf en KVK saison 1, sinon on évite, quel que soit le binôme. Richard YSG en KVK saison 1, il va faire le taf, mais après vous allez pleurer de ouf. Peut-être même en KVK saison 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de KVK saison 2 que je ne m'en souviens plus. Pareil, donc de dans l'autre sens, hein. Charles Richard, ça va être la même. Constantin YKG, même conseil. Constantin en défense, pareil toujours, excepté en KVK 1, ne le faites pas. Wuzetan, alors Wuzetan c'est un petit peu un commandant trash en défense, on peut être commandant poubelle, vous la mettez et vous pouvez mettre n'importe qui euh, avec euh, comme type de troupe hein. ça va bien remplir, ça va faire le job mais vous allez manger vos dents mais ça permet d'avoir une défense avec beaucoup de troupes différentes, notamment euh, des, euh, des balises, des trébuchets euh, n'importe quoi, des T4, des T5 mettez tout ce que vous pouvez avec vous étan. en revanche je la mettrai ni avec Constantin, ni avec Char ni avec YSG, vous étan, je la mettrai avec Théodora si je devais faire un binôme, euh, les autres ça serait vraiment à mon avis vous allez vraiment manger vos dents ou YSG pour le côté zone Artemis, Artemis, Elcid, non, euh, YSG, non, Amanitor, bon, dans l'autre sens, Amanitor, Artemis, celui-là, je ne le mettrai pas en défense. Théodora, alors Theodora elle va, il la propose avec Zenobia, moi, je ne la mettrai pas avec Zenobia, Theodora je la mettrai avec Wuzetan, comme je vous l'ai dit, ou YSS à la limite, mais, euh, mais pas avec euh, Zeno, ce pas le best pairing, pareil, Zenobia, là, ce, euh, ce doc même s'il est mis à jour du 28 janvier, je ne le trouve pas euh, au max. Zenobia, moi je la mets avec Flavius en premier si j'avais le choix de tous les commandants. Yss euh, aussi, donc Zenobia, Flavius ou Yss, c'est très solide. Et à la limite, même pas avec Ouzetan ou Théodora, hein, c'est tout. Hein. Zenobia, c'est la boss en défense, mais Yss ou Flavius, c'est le binôme qu'il faut avoir. Mais euh, Zenobia, Yss à l'ancienne, comme j'ai, ça reste très solide. YSS, On ne le met pas en défense, sauf en commandant secondaire. Donc la question ne se pose même pas là-dessus. Il nous reste deux commandants en défense. Wuzetan qu'on a déjà eu. Mais on a le droit à une réédition de Wuzetan. Je ne sais pas pourquoi. Et avec des commandants différents. Ils ont un petit bug. Hein. Regardez, là on a Wuzetan, Theodora, Zenobia, YSS. Alors qu'avant on avait Wuzetan, Constantin, Charles, YSS. Donc pour le coup, donc Wuzetan, je vous l'ai dit, Theodora. C'est ce que je vous avais dit. Hein. Ça reste du solide et on finit avec... L'un des commandants les plus utilisés en défense avec Zenobia. C'est pour ça qu'on les retrouve partout. Hein. Zenobia avec Flavius, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors là, on vous met Flavius avec Theodora. Non, là, encore une fois, je ne suis pas d'accord. Flavius, c'est Zenobia. Ça fonctionne, c'est celui Alors, vous allez me dire, oui, mais ça va dépendre du type de rallye qu'on va avoir en face. Effectivement, il faut savoir adopter, adapter euh, votre défense en fonction du rallye en face, mais dans la mesure où vous allez manger un double ou un triple rallye avec plusieurs classes différentes, ou dans la mesure où vous n'êtes pas une méga baleine et il va falloir investir largement pour pouvoir couvrir tout type de rallye avec un minimum de dépenses, si vous êtes un middle spender, eh bien le meilleur investissement selon moi reste Zenobia avec Flavius au moment du record de cette vidéo. Attention si d'autres en sortent, il y aura peut-être un autre avis ou un changement. Là tout de suite maintenant, c'est celui que je vous conseillerais, moi je ne l'ai pas euh, Flavius, hein. si je vous montre Flavius, j'aimerais bien le monter, mais je enfin je l'ai débloqué il me semble, mais je ne l'ai pas encore expertisé, je ne suis pas sur la route de l'expertise, est-ce que je l'ai débloqué Flavius Vous voyez, Oui Flavius je l'ai, il est niveau 1-2, vous le voyez, hein. je n'ai même pas pris la peine de le monter, je reste en défense avec Zenobia et YSS, ça fait le taf évidemment Évidemment, les amis, le stuff joue. Donc, euh, vous le voyez, vous mettez ce que vous voulez. Alors, vous allez me dire, oui, elle n'est pas full stuff. Non, elle n'est pas full stuff parce que j'ai réparti euh, du stuff euh, sur d'autres commandants le, comme les bottes de Chio ou le casque que j'ai mis sur Scipio Prime pour le temps de, euh, des, euh, des events hein, ou quand je sors, je ne sors le stuff de ma Zenobia que lorsque je vais être en défense, évidemment, N'oubliez pas à chaque fois de changer. En parlant de défense, on finit cette vidéo par le KvK. Mon KvK et les stats actuels. Regardez les stats actuels sur le classement. Ça vous permettra de comparer. Au niveau du classement individuel, bon, pas de surprise. Arvix avec sa perf au niveau des créations de troupes, hein, va prendre les trois premières places. En revanche, son Lazier Arvix a perdu une place. Il est tombé 6 sixième. Il était cinquième, il me semble. Non, il était sixième. Donc, euh, il n'a pas bougé. Il n'y a pas d'autre Arvix hein, à part ces 4 joueurs, le mec qui va nous faire très très mal parce que je vous le rappelle je suis contre le 24-89 dans le classement de Royaume et eh bien le 24-89 justement s'envole avec 2,7 milliards de points, suivi du 1,484 à 1,9 presque 900 millions et nous, le 14,74, à 1,440, bon, le classement ne devrait plus bouger à ce stade-là, en récompense de royaume, on aura donc un dégât total plus 1, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux avoir une vitesse d'entraînement plus 3% de mon point de vue qu'un dégât totaux plus 1, mais c'est pas grave. En individuel, vous allez voir Harvix, il va se gaver alors que le mec il n'a pas besoin de ça avec tout ce qu'il achète. Mais c'est comme ça, tant mieux pour lui, il l'a bien mérité, il a bien fait chauffer la CB. Voilà pour les stats de mon KVK. Ça se finit, le prix kvk dans 14h45. Donc, on pourra prochainement, je pourrais vous faire tranquillement des petites vidéos, des prochaines prises de forteresse et d'ouverture des portes. Normalement, si ça se finit demain, l'ouverture des portes aura lieu dans 9 jours, donc on devrait tomber...